Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va expliquer comment farmer la nouvelle Warframe, Grendel, donc pas ou pas de temps, c'est parti. Grendel, Pour obtenir Grendel, il ne faut pas faire une mission comme à la Limbo ou à la Mirage, mais une suite de missions données par l'arbitre d'Exis, obtenable en allant dans la boutique réservée à l'arbitration et en achetant les différents collectionneurs contre des Essences Vitus. Il offre un minimum 75 et le meilleur moyen de d'obtenir c'est de faire des missions survie-arbitration. Mais puisqu'on ne choisit pas les missions qu'on peut faire, bah le mieux c'est juste de spammer les missions arbitration. Mais rassurez-vous, l'obtention des Essences Vitus n'est pas très long. Une fois l'Essence Vitus obtenue et les items achetés, vous allez avoir accès à des missions vous interdisant d'utiliser les modes de Warframe, Arme, Compagnon et Sentinelle. Vous avez trois missions à faire en total, une mission défense, une mission ex excavation et une mission survie. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Le but est donc de choisir une compo plus ou moins optimisée permettant de faire sans mal les différentes missions proposées. Dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous êtes 4, et si ce n'est pas le cas, bah, je vous conseille des Warframes qui peuvent protéger les différents objectifs pour l'excavation et la défense, comme Frost par exemple, et de prendre une Warframe avec une bonne survivabilité, telle que Inaros pour ne citer que lui. Pour la mission Défense, il nous faut 4 types de Warframes. Il nous faut une Warframe qui puisse défendre l'objectif et les alliés, tels que Frost par exemple. Une Warframe qui sera là en tant que soutien de l'équipe telle que Trinity pour rendre la mana et soigner les et si besoin. Une Warframe qui puisse Wave Clear soit en DPS telle que Messa ou Tsarine ou en Burst telle que Equinox, Pour ne le citer que lui. Et une Warframe qui puisse amener un bon contrôle de foule, car encore une fois, vu que vous n'avez pas de mode, vous avez que très peu d'options de survie. Et là, Nova Slow est une bonne option à tout cela je vais parler des hommes à choisir à la fin car c'est quelque chose qui sera assez similaire pour tous les types de missions. Concernant l'excavation, c'est assez similaire comparé à la mission de défense et donc il faudra les quatre mêmes types de Warframe pour réussir la mission. Il nous faut donc en premier lieu une Warframe qui puisse défendre l'objectif et les alliés, donc reprendre Frost c'est toujours une bonne idée. Une Warframe qui sera là en tant que soutien de l'équipe, telle que Trinity par exemple pour régler la mana et soigner les alliés. Ensuite il nous faut une Warframe qui va clear, telle que Metsa ou Tsarin pour le DPS ou alors une Warframe à burst telle que Ekenox par exemple. Enfin il nous faut une Warframe qui a du le full comme par exemple Nova. Enfin pour la mission de survie, je vous conseille de camper et de prendre la compo soit Volt ou Frost pour protéger les alliés, prendre Wisp pour soutenir les alliés, Mirage pour le DPS et Trinity pour rendre la mana et soigner les alliés si besoin. Dans cette mission de survie, Necros n'est pas nécessaire car ce n'est pas une mission d'arbitration et il suffit juste d'avoir un bon wave clear plutôt que de se baser sur le Necros. Donc c'est pas pour rien qu'il faut choisir Wills pour booster la case de tir et donc les dégâts. De même pour Mirage, ou toute frame à DPS. Du coup, pour ce qui est des armes, je vous conseille des armes syndicats car le proc syndicat effectue 1000 de dégâts en aureux, ce qui est plutôt pas mal. Ou sinon, si vous n'avez pas d'armes syndicat, je vous conseille le Lens du assez haute stat sans mode, ou le Paraciste ou la Creed, car elle possède des dégâts de poison qui pourront ignorer les armures et boucliers ennemis. Une fois toutes les parties obtenues, il suffit d'acheter le schéma dans le marché contre des crédits. Voilà, vous savez maintenant comment faire farmer Grindel. A plus...